Bon mettez vos machines, je fais le clapin. Alors je m'appelle Audrey et je vis à, je vis à Brest, à Saint-Marc. Je vis en vélo électrique. Je l'ai aménagé à Bosse il y a deux ans et du coup je cherchais s'il n'y avait pas euh, un supermarché coopératif parce que je connaissais le projet la chouette COP à Toulouse et je voulais voir s'il y avait un truc similaire à, à Brest. Mon premier vrai créneau en tant que référente, j'étais hyper stressée euh, parce qu'il y avait trop de trucs à penser. Puis en fait euh, j'avais une super équipe donc tout s'est bien passé. Oh là là, j'aime pas mettre les étiquettes, hein. l'enfer. Et vérifier les DLC de tous les yaourts. Ouais. Euh, le pesto, je sais pas quoi là. Je peux aller chercher J'adore ce pesto, il est trop cool. Le pesto, chemin des traverses, la roquette, euh, le basilic. Des bêtises, j'ai fait des bêtises. Ah, parce que j'ai fait des bêtises. ah oui. Ouais, non, mais c'est la même bêtise qu'il a fait. J'ai dû faire plein de bêtises, mais je m'en souviens pas. Je, je n'ose pas le dire, je crois. Bon, bon, mon bon plan préféré, c'est le resto hostel, mais euh, il y a Daniel, il me l'a piqué. <rire> eh ben, mes voisins, ils sont déjà, j'ai pas besoin de les convaincre. <rire>